Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter ce que nous allons faire cette semaine. Que peut-on dire en guise d'introduction Sinon que Apple a lancé en 2014, en juin 2014, à grand renfort de fanfares et de tambours et de trompettes, son nouveau langage de programmation. Et qu'est-ce qu'Apple a dit La première chose, c'est « mon langage est moderne ». Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus, ça ne veut évidemment pas dire grand-chose. Par contre, ils ont évoqué le fait que le langage est puissant puissance, ça veut dire qu'il offre un pouvoir d'abstraction important et que, en particulier, un certain nombre de choses ont été faites pour le rendre confortable à utiliser. Et il faut dire que c'est relativement vrai. Et ils ont aussi dit qu'ils euh, avaient fait en sorte que ce langage soit sûr. Et ça aussi, ça c'est vrai, évidemment, ces deux caractéristiques, elles, sont assez intéressantes. Donc euh, il faut savoir que, je l'ai peut-être déjà dit dans une autre séquence, Swift euh, réunit à la fois les caractéristiques d'un langage objet et d'un langage fonctionnel et qu'on va en fait hériter du mieux qui se passe dans ces deux langages. Et c'est une tendance lourde. Java euh, fait aussi, intègre des traits euh, fonctionnels. Et puis dans l'autre sens, un langage comme OCaml, lui, une partie de Camel qui était purement fonctionnel, et a intégré des euh, mécanismes objets. Et force est de constater que ces langages font partie des langages qui permettent d'écrire des applications assez sûres. Alors, on n'a pas encore un moment de recul avec Swift, parce qu'il n'a que trois euh, ans, mais au Camel, on en a. Java, c'est vrai qu'il bon, y a d'autres inconvénients à Java qui sont une certaine lourdeur d'utilisation, nécessitent beaucoup de CPU. Et puis le garbage collector qui pose des problèmes dans des environnements critiques. Mais ils vont rejoindre euh, probablement le panthéon des langages considérés comme étant très très fiables, comme par exemple un langage comme ADA qui est utilisé beaucoup dans le spatial et l'aéronautique justement à cause de cette caractéristique. Alors il euh, y a euh, trois versions qui se sont succédées, donc la version 1 en septembre 2014, la version 2 en septembre 2015 et la version 3 en septembre 2016, donc il y a quelques jours. Enfin lancement officiel parce que la version bêta avait circulé depuis quelques mois. Euh, on peut dire que cette version commence à se stabiliser puisque les développeurs Apple ont le droit de l'utiliser pour programmer les frameworks. Alors qu'avant ils se cantonnaient au niveau des applications de démonstration et trucs comme ça. Preuve que Apple considérait que ce langage était encore en chantier. Les objectifs de cette semaine c'est de vous donner un aperçu de Swift, de vous faire naviguer avec le langage. Bien évidemment euh, un langage, si vous êtes chevronné, vous pouvez l'acquérir en assez peu de temps. Mais euh, la pratique et le recul restent malgré tout nécessaires pour qu'on se sente à l'aise dans le langage. La question d'ailleurs est, ai-je moi-même assez de recul Donc je fais un peu de Swift depuis deux ans, mais euh, vu les évolutions qu'a subi le langage, il euh, ben, euh, y a encore des fois où j'hésite un petit peu sur les aspects syntaxiques. Cela dit, si vous avez déjà pratiqué des langages de programmation et en particulier des langages objets et des langages fonctionnels, vous serez assez rapidement à l'aise avec la mécanique qui est proposée dans Swift. Mais bien évidemment, euh, préparez-vous quand même à lire pas mal de Fantastic Manual parce que vous ne pourrez pas y couper. Je vous remercie de votre attention, à bientôt!